Je prends le temps de m'aligner en rejoignant la partie la plus pure de mon cœur. Puis j'aligne mon corps et je m'aligne et au grand tout par le cœur dans le cœur et pour le cœur pur vrai demande numéro 2 bénis soit la voix du cœur inconditionnel Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit votre alliance d'amour en moi qui fait que j'existe en un corps charnel et subtil à la fois. Béni soit mon âme, ma part divine de communication et de création. Béni soit la loi divine et ses enseignements. Béni soit ce qui est, et nous invite à choisir la voie du cœur vers le cœur inconditionnel.